Il y a beaucoup de vent d'autant Oulala là là, c'est les voitures de mes voisins par ici Je regarde dehors, je suis dehors Et qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que ce puits Bien sûr je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur Hier le cache à côté des poubelles. Oh ma voiture Et les invitations, ça est fait. Solidaire, fraternelle, humaine, tout simplement. Et nous serons au rendez-vous. Vive la République et vive la France.